Je détends mon corps complètement et j'apaise le mental. J'imagine une sphère transparente et lumineuse située au-dessus de moi. Elle descend et rentre par ma tête au niveau des yeux. Puis descend se loger au centre de ma poitrine, au niveau du cœur. Je reconnais alors que la sphère cesse d'apparaître comme une image pour devenir une sensation à l'intérieur de ma poitrine. Partant de mon cœur, la sensation de la sphère s'étend lentement jusqu'à atteindre les limites du corps, alors que ma respiration devient plus ample et plus profonde. que la sensation est parvenue aux limites du corps, une chaude sensation de paix et d'unité intérieure apparaît. Je la laisse opérer d'elle-même, radiant de plus en plus du centre de la poitrine vers les limites du corps, jusqu'à obtenir une sorte de luminosité interne. Lorsque le registre qui a commencé dans la poitrine s'est diffusé dans tout le corps jusqu'à ses limites, l'expérience de paix surgit alors. Quand je le désire, je peux mettre fin à cet état singulier, à moins qu'il ne se soit dilué au fil du temps, en imaginant ou en sentant que la sphère se contracte et qu'elle sort ensuite de moi de la même façon que cela était arrivé au début.